Hassan est de nouveau sous la protection du cartel à la salle Pitié tu le clébard qui aboie tout le temps transporte quelque chose de gros vers les états unis Nous pensons que cela pourrait être des conteneurs de missiles Mais nous ignorons combien il y en a Et quelles sont les cibles La seule façon de le découvrir C'est de capturer Hassan et de l'interroger On va le choper Hassan <t 'en> Moi je dis qu'on va le choper Tchad hein. Ainsi que tous les hommes nécessaires Là bas ils s'uniront aux forces spéciales mexicaines nous ne pouvons pas si. une au On va tuer on va tuer les on va tuer les, va tuer les Skyros chat. Les Graves et de la Shadow Company. Leurs règles d'engagement sont plus souples et nous permettront d'agir plus efficacement. Bien général. Alors allons trouver Hassan. Boum boum boum. Alerandro. Alerandro, Alerandro. Bambambale, Bambambale, bam il Ça Alejandro. Bienvenue dans la ville des âmes J'ai eu... Y'aura Sky là-bas, j'upile On est pas au Mexique, on est à la Salma J'ai peur de nous envoie des gars en renfort Ils sont en route avec du matériel Arrêtez de Théo, pour rien euh... Et moi... Euh, Tata Bien. Valou Et où est Hassan La planque du cartel à 10 km d'ici Montez Amore, vous avancez Aviez, aviez Voici mon commandant en second, le sergent-major Rodolphe Parra. Je Merci Sheba pour les 4 mois. Parlez espagnol Non. Vous apprendrez. Drop sur PlayStation 2, bien sûr Oh, comment c'est beau elle, elle est pas trop belle, la ville c'est rien. C'est normal ici. Les armes dans les rues relèvent de la juridiction de la police. Et où est la police En fait, la c'est un sérieux problème. Rares sont ceux qui respectent la loi et la plupart de ceux qui résistent à la corruption disparaissent. Et les militaires avant tout ça Eh bien. Mais mec, c'est un film, les gars. Le cartel, ça, ça, ça pourrait être un ça. film, hein Pourquoi pas vous On a grandi ici. nous appelle Los vaqueros ah. les cow-boys. Non mais les gars, regardez cette image là. On est prêt à mourir pour le défendre. Les enfants, des armes, des ballons. C'est pas C'est vrai que c'est pas tous les jours de la ça, les gars. De la population. Même des enfants. Merci encore pour les drops. Allez, vous sentez l'embuscade Je pense pas qu'il va y avoir une embuscade. Je pense qu'on va attaquer des gens. Couverture du cartel. Des messages d'El Nombre. Avertissements pour marquer son territoire. La mort est partout ici. Qui est si nombreux si Sinombre. Le sans nom, le chef du cartel de la Salmas. Où on peut le trouver On peut pas. Ah, tu vois. Personne il sait qui il est. Mais il est partout. Vous avez raison. Vous avez raison, chat. Ça a sûrement attaqué. Mais Ça a sûrement des... attaqué, les mecs. Ça Avec se sent. Masque, vous vous intégrerez facilement ici, gosses. calme là. J'ai trop envie de contrôler Ghost. Un point de contrôle, c'est l'armée. Bah là, tu mets pour une un balle. Moi, un claquot à chacun, c'est réglé. Pourquoi Il est top pour le dorp, il, il est bien bien bien. Merci, Daddy. Espérons qu'il y soit encore. qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau, chat Oh j'adore les combats en forêt. J'adore les combats en forêt. les tenez-vous En fait, à partir du moment où je me fais tuer chat, ça veut dire que c'est un bon jeu. C'est Il euh, y a des bonnes surprises, hein, des trucs dont tu, tu peux pas te douter. C'est l'endroit parfait pour cacher Hassan. Avance Contact oh, à tous les micros, rentrez. Rentrez Ils sont morts Avancez Oh les flics, ma femme Tu me tiens ça, frérot Dégagez Sécurise cette maison. Après ça, on s'occupe de la salle. Le cartel va partir pour l'expliquer très rapidement. Alors soyez prudents. Attention, ils nous attendent. Ouvre cette porte. La porte, à droite. Tire, hermano. Dégagez. Qu'est-ce qui arrivait à ces familles La Salma se fait la terreur. Donc elle fume. Je suis bien rentré les gars. Porte, Attends. Pompe dans le couloir. J'aime pas les pompes. Euh, euh, de ouf. Lancer un fumigène. On Sur, euh, enfin du moins, hein. je trouve ça trop agréable de tirer que dans les têtes. Vous trouvez pas qu'il y a un vrai kiff à faire que tirer dans les têtes, avancer premier comme un tank, garder le secret et pas ralentir Pour les protéger. Et je suis en vous commando vous chat pour euh, ceux qui demandent. On avance. Sauve-suis-moi. C'est là qu'il cachait Hassan. Il y aura de la résistance. à toutes les équipes, établissez un périmètre. Préparez-vous à entrer. On y va, on y va <tousse> Ah les gars, les, les flashs par contre, vraiment, hein, c'est une dinguerie, hein. Et genre... Non mais, mais mes couilles, je, vois, je la vois dans l'angle gauche, il y a des trous dans le mur Ah, deux fois la suite, putain. Ok Laisse-moi passer Laisse-moi passer Laisse-moi passer Si Hassan est là, il est dans cette pièce Oh le fils de pute, il a fait m'avoir Vas-y Nassan n'est pas ici. À tous les victors, le bâtiment sécuriser... Fais chier Une AK. ACA... Elle a l'air incroyable cette arme. Quand... Elle a l'air incroyable cette arme, je la prends. On te vole tes kills. Non, là. ça va. Les renseignements d'Alejandro étaient corrects. Commandant, merde, c'est ah. quoi ça je... utilisé, les gars que... Alors, on va plutôt prendre ça parce que en fait, là j'ai des munitions. Tu nous demandes d'attaquer l'armée mexicaine Non, non, Ces troupes sont payés par le carré. Il n'y a plus de chauffeurs les gars. Ah <rire> oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah si. C'est Suisse de pute de à chat, il attaque oh, c'est un truc de malade Il faut combien de balles frère Oh putain Oh non mais c'est abusé Non monsieur l'arbitre dans lancer grenade Ah Bien vu chat Excusez-moi chat, excusez-moi, j'avais pas tilté, j'avais pas tilté qu'il fallait le lance-gras, je me disais que c'était vachement difficile, du coup bah euh, c'est bon là j'ai à te comprendre. Angle angles sympas, chat. Elle est pas basse, celle-là. Ok, il faut se replier. Je vais, je vais pas me replier, chat, C'est des ennemis partout. Je... Ouais, C'est trop. zéro chuchote. Ah les gars je suis une brute Je vous ai dit que j'étais une brute Quoi Attends mais Oh qui sont les ennemis Qui sont les alliés Oh les gars C'est dernière fois que je me fais tuer dans le dos Oh putain mais non c'est que le début de l'affaire Traz-y Tous vous fumez. C'est bon. Pour l'instant, mais faut pas rester là. Allez, go. Ah Connaissez Montagne. De la... Mette... ma poche. Ouais, moi aussi, je connais ces montagnes. On pourra pas On doit partir. Rodriguez, demande d'extraction. Oui, je pardon. sens qu'ils vont se pointer à ma droite. J'arrive à y avoir un gros trap à ma. Stop, stop, à oui, oh merde! Oh merde, c'est la fin. Putain, non, non. Juste parce qu'il y avait un tank. Si seulement il n'y avait pas ce joueur tank, je pourrais les tuer, gros. Ah, il faut vraiment sans arrêt une bonne cover, quoi, quand même. Oui, colonel. Sauve. Il reste, il reste que toi là! Oh, j'ai la strat, ok, ok, ok, j'ai la strat. Moi je tue les normaux et en fait mes, et en fait, mes mates ils peuvent, ils peuvent facilement tuer. Euh... Wesh! Tu le lui s'il vous plaît. Nique ta mère j'ai eh, plus de balles Putain mais il passe ici où l'autre On peut continuer T'es mon pote Qu'est-ce que tu fais allonger Comas Mais bah, attends, pourquoi je te remonter Quoi Non c'est pas possible. Là il y a une couille non Non c'est pas possible. Ah non je, je dois faire que descendre. Oh comment c'est beau rendu... Yo les mecs J'ai que 3 balles les gars oh Ah ben j'ai bon Position de tir J'ai 3 balles frérot Oh c'est la merde hein. Ok Lance patate Ah ouais putain Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je l'oublie les gars j'ai plus de j'ai oh merde oh ouais attends ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok chat d'accord c'est vraiment à chaque fois je fais l'erreur qu'il faut pas faire quoi Qu'est-ce que j'aurais fait du plaisir, comme un. Oh non, mais elle roule, elle roule, elle roule. Elle roule Elle a roulé Une grande nation et comme. Mais putain, mais j'ai plus de. Mec là... Allez, nique ta mère. Je prends, je prends le flanc droit. Tu mourras pas deux fois avec ta grenade de merde Ok Vous êtes tous con... Il crève pas UDEM4, oh, well, oh le bonheur. Ok, chat. Ok, on avance. Ah, des fois, on en chie, frérot, il n'y a pas de raison. Avec 3 balles Putain, mais qu'est-ce que c'est beau, par contre. Hein. Ils auraient dû trop, faire un, ils auraient trop dû faire un feat avec euh, Jurassic Park. Là, il y aurait des diplodocus et tout. Ce serait un truc de ouf quest ce que le cartel prenne ce quartier Exactement. J'arrive. Sniper, faut pas rester là Oh oh. Sniper a tir, mec. Hey, J'avoue, joli tir. Les gars, j'avance, mais comme un serge derrière lui. Hein. Je réfléchis même pas, je, je glisse, je saute. Je. J'avance. Euh. Ah, c'est un piège, les gars. T'as pété les plombs Non, mais c'est un truc de ouf, les gars. C'est un, un, un chef d'oeuvre. C'est un chef de cette les campagne. À à les unités, je sens qu'il va y avoir un bon vieux comb combat aquatica ça. Oh merde, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Plonge, plonge. Hop hop, hop, hop, hop, hop. On va prendre le caillou les gars. J'ai les oreilles bouchées par deux, je pense. J'attends que dalle. Je peux pas monter sur le caillou, sérieux Putain, calof et, euh, et les cailloux, c'est rond. Là, c'est invisible, il y a du caillou invisible. Et j'ai plus de son, ça me perturbe vachement. Et j'arrive. Vous aussi, le son a baissé drastiquement, chat Là par exemple j'arrive pas à avancer. Je suis, en fait je suis glitché dans le caillou. Regardez, il y a plein de rollback et tout. Ce qui veut dire je pense que je ne peux. je n'ai pas le droit de passer par la droite. Ce qui fait que je vais repasser par la gauche. Ouais je voulais. Je voulais contourner. Non ça va pour moi le son. Quoi Test. Mais quand je tire tu vois, il y a.. Y a... Okay. On fume, on fume, on fume Y'a un mec juste là apparemment non. Mort Non ça va Parce que je suis dans l'eau En fait j'ai qu'une envie c'est sortir de l'eau là je, je veux sortir Oh on vient de me, ça vient de me frôler à droite Ok j'ai l'info Je prends la ligne je passe Je ne peux toujours pas y aller ah, c'est dommage, on peut pas sortir des, des caillasses, on est obligé de rester dans le bout de la rivière. Qu'est-ce la rivière qu'ils ont cru? Vas-y, bon, continue, on continue dans la rivière, les gars. Je vais, prendre, je vais me prendre la M13. C'est horrible l'eau. J'aurais jamais vu Je J'aurais dû prendre la plangé. cover. Attends. Là, je suis plus dans l'eau. Attends, mais j'aurais jamais assez de balles pour tout ce que je fais. Chuck Norris. Test. Allez, go, on avance. Revenez à la mission. C'est quoi la mission Ah, c'est... C'est vrai c'est sauvé ce connard, Bien hein. reçu. Faites attention, on a peut-être localisé Hassan à 2 km au nord de votre position. On va pas prendre la voiture, quand même. Et comment je fais Ah Ok. J'étais déjà passé là et j'avais pas vu la touche pour, euh, pour actionner le truc. Merci Joe et Absolute, les gars, pour les subs. Merci beaucoup. Tu es trop bourrin pour la campagne. Bon, au final, ça se passe bien, pourtant. Ça se passe plutôt bien en vrai. Je suis vraiment en retard pour vous la vous campagne. Mais la une fois que tu sais où sont Nav, les bugs, le c'est fini. Reçu un instant. Et vous écoute, chef. Je sais pas, Tatanus. Shadow 1, vous me recevez. 5 sur 5, Shadow 1. Est-ce que c'est une écoute. nouvelle couleur que je vois on au pseudo on aide. Ils ont de la chance d'avoir des amis au placé. C'est pour ça que vous êtes là. Donnez-moi de bonnes nouvelles. On a une piste pour Hassan. On est en approche en ce moment même. On va embarquer ce salaud pour un interrogatoire. Voilà ce que j'aime entendre. Contactez-moi quand vous aurez capturé Hassan. Bien reçu, terminé. Shadows, écoutez-moi Les gars qu'on rejoint les forces spéciales mexicaines, la 141, ce sont vos frères d'armes. Défendez les coûte que coûte. On va faire ça bien, ok Entendu Parfait. T'as bien kiffé, ça fait plaisir. Ouais, mais je m'amuse bien. C'est pas une OP, les gars. Genre, juste là, je m'éclate. On attend le je, euh, je voulais partager ce moment avec vous de petite campagne ensemble, tu vois. On se fait un peu ça dans la soirée. Je trouve ça sympa, j'aime bien. Comment on va trouver Hassan doit avoir une garde rapprochée. Les hommes du cartel. J'ai tout activé au maximum, les gars. Tous les graphismes. Non mais c'est un bijou le film les gars On dirait, on dirait que tu participes à un film Oh là là, la la, là c'est 130 oh, Ratatata ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata. Arme ah. reçu Ok TV, la position des alliés a été marquée par laser infrarouge, confirmez le visuel Je suis censé voir quoi là Shadow 1 ici bravo 07, on marque la zone au laser infrarouge. Vous nous voyez À vous. Ah non, je vois que dalle. Ah si. Visuel confirmé. 07, position confirmée. C'est bon je l'ai vu. 1. Attention Hassan est protégé par un garde armé. Vous couvrez l'extérieur, on charge de l'intérieur. Vous confirmez 07, bien reçu. Garde armé. On va sécuriser la zone pour que vous puissiez avancer. Vous Faut les buter avez... eux non bien reçu. Deux cibles non identifiées au sud des écuries et le aussi de faut le buter C'est pas un gosse peut-être Civil dans la zone Shadow 1. un camion quitte les écuries et se dirige vers l'ouest Reçu Ouais c'est ça, c'est vrai Le camion se déplace maintenant vers le sud-ouest Sur le chemin de terre Ouais c'est complètement vrai, d entre sud et ouest On dirait d'autres fermiers, attendez Vous voyez des armes Non c'est du riz. Le camion s'est arrêté sur la route Négatif, pas d'armes, pas de garde ça c'est les collègues. nord-ouest. fait un zoom sur ce groupe. Je veux la confirmation qu'il s'agit bien que dalle chat. Je vois que dalle. Ah putain. Aucun visuel sur la cible. OK, chill. Ah, ouais, Raid, vous avez l'autorisation de faire feu à l'extérieur, on nettoiera une fois la zone sécurisée. 07, bien reçu, mettez-vous à couvert. Bah, ben, c'est tout. Tous les shadows, vous avez l'autorisation d'attaquer le personnel armé uniquement. Ne tirez pas sur les bâtiments. Reçu, personnel armé uniquement. Utilisez le 25 mm pour limiter les dégâts collatéraux. On va faire du bruit. Oh. Oh. Confirmé, oh. autorisation d'engager l'ennemi. Vous êtes prêts <rire> Je vous jure par contre, ça me fait chier, ça me fait chier de... de devoir recommencer une mission parce que j'ai buté un civil. Et comment tu vois que je suis Oh la bête, putain de merde Ah. C'est quoi ça? Ah merde! J'ai perdu pied chat. Je, je suis désolé. T'es dans un AC 130, je suis désolé chat. J'ai complètement perdu pied là. Je... Si, si je tire mon. Euh, A roquette là. Ah c'est vraiment. Ça, ça fait un trop gros dégât. Je, en fait, chat, il faut que vous compreniez que je suis curieux 07, et c'est no normal. À à tous les shadows, et ça, c'est quoi J'ai tué aucun civil, c'est un miracle. Je l'ai dégommé. C'est un miracle Ok toi t'as pas d'armes pas une arme là-dedans Putain j'en sais rien dans la zone non, ouais. de 07 toutes les cibles visibles ont été abattues bah, J'ai flingué la plus caisse J'avais un doute euh, si j'allais recommencer la mission Mais euh, si on peut Exploser une voiture gratos on le fait chat TV nos alliés ont marqué les écuries Confirmez le visuel euh. Cible en vue 07 ouais. position confirmée Vous pouvez y aller on bouge. Si Je, fais Je, Je suis quoi Je suis okay. quoi J'explose ça Quoi Qu'est-ce qu'ils veulent Des bandes de connards, qu'est-ce que vous voulez on en Ok. Pas. Les gars, c'est bon, n'en faites pas trop Vous êtes trois pour une grange Que j'ai déjà oublié où est-ce qu'elle était Attention aux Swap, j'ai failli le tuer les gars. Soit je vous le dis, il a failli y passer. Par que les streamers, on n'est pas militaire, Mec, il y aurait tellement de pertes civiles. Ils sont où les vé véhicules en provenance du sud Ils se foutent de ma gueule. Détruisez ce putain de bâtiment! 07, recettes oh merde. bien reçues, danger proche. Autorisation pour le Ils ont dit de détruire ce bâtiment. Vous avez tué vos alliés. Attention aux lumières étincelantes en vision thermique. Des individus non identifiés sont en train de fuir les débris. Cherchez Hassan. Mais comment ça, j'ai fumé mes couilles? c'est quoi cette histoire, chat? individus armés. Traite, aucun signe est de tirer est les sur pas Bien, qui, qui vaut, En fait, y a... il y a danger proche. La... Ça, ça a aucun sens les balles que tu tires, les gars. Quand je vous dis aucun sens, c'est aucun sens. En fait, il y, y a un délai quand ça arrive. C'est je... mes... mon. Ok, d'accord. Est a... Où est-ce qu'ils sont C'est dans un avion, c'est logique Les gars, je comprends pas pourquoi est-ce que je peux pas atomiser la zone. Qu Quoi Oh Jésus C'est incroyable Les gars, c'est un monstre Ah, là y il a de la viande. Tiens Bon, l'émission aérienne Mec, tu te rends compte qu'il faut pas que je détruise le bâtiment 1, cible Si bien reçu, 07. Pourquoi, pourquoi est-ce que, est que je lui fais. Oh, et merde, sérieux. Prends le 40 mm, sors le 40, mais je joue à. Shadow 1, cible éliminée. On avance, bien reçu. 07. Ça va là, Il faut le voir quand même que c'est les... Euh, il, faut, il faut vraiment mettre le viseur dessus pour savoir que c'est les copains. Ouais, ça avance bien là en vrai. Là en vrai ça avance bien. Hein. T'écoutes rien de ce que dit le gars, c'est pas faux. Bon là ils clignotent les gars, là je sais que c'est eux. Shadow avec de de J'ai jamais tué autant de civils de toute ma vie, chat okay. là, Ah là, c'était une bien boucherie, les mecs. Hein. Bien reçu. Oh, mon gars. Il y, a, y en a un seul qui est pas armé dans le groupe. Hein. tirer sur les bâtiments va à l'encontre des règles d'engagement. Ah, les gars, non, mais vous voulez pas faire plus chiant qu'à of Duty Vous voulez pas faire plus chiant comme règle et, et si on se torche le cul dans un buisson, ça, ça déjoue les règles d'engagement écologique, mes couilles On prépare Pour info, le complexe sera notre dernière cible. Bien reçu, mouvement détecté dans le complexe, n'attaquez pas les bâtiments, ok 07. J'ai pas attaqué le bâtiment, j'ai attaqué des, des mecs qui sont. Et lui je, je suis quoi du coup Je suis obligé de le Mais je suis obligé de le tuer suis... Il est armé Il est forcément dans ce complexe. Shadow 1, on en est où avec le site. Oh chat, je suis bloqué. 07, il est à 6 km de votre position. Je vous conseille de vous dépêcher de sortir de là. Je vais contacter Rodolfo, ok Comment je fais Il faut que je les laisse sortir. Je pas le bâtiment, pas attaqué le bâtiment, position la zone. Oh merde C'est ma faute. C'est ma faute. Là, c'est ma... Quand je suis... J'ai été con chat. Je... Ma faute. T'imagines, ça a dû arriver ça à l'armée, un mec qui a pu s'en faire exprès, il dit, c'est pour moi, tu vois. Les gars, je... Je, crois, je crois que je suis en train de perdre pied avec cette mission, je suis, je suis désolé. Vas-y, attends, vas-y, dernière fois. My bad. Bien reçu. Mouvement détecté dans ok, donc, t'as un civil. Il y a un civil, bon, il... non, mais arrête, arrête, j'ai pas tiré dessus. Les gars, il y a trois mecs armés, c'est le civil qui a rollback en arrière pour se faire tuer. J'ai pas tiré dessus, il était armé. Il était armé, frérot. Mais qu'est-ce que... Stop terme. tirer, mais j'ai pas le choix okay, Vas-y, bande de grosses ah, merde. Non, mais merde <rire> Putain, y'a... Qu'est-ce qu'il fout là, le civil Je te jure, ils arrivent à me faire rager. Même même, même une campagne, frérot. Même une <rire> de campagne, de ça me rend fou. Je vais Rodolfo. Ok on prépare l'exfiltration. Pour info, le complexe sera notre dernière cible. Bien reçu. Mouvement détecté dans le complexe. Ok 07, tenez votre position jusqu'à ce qu'on ait nettoyé la zone. Adora, au contact Alors, on Tu vas crever ici tu vois. Ça, ça c'est un gros civil. Ta mère Ok, j'ai pas que dessiner Ça, il est armé mais... ouais. Armé, ça me bâtard, ah lui aussi il est armé Il bah, va se tirer sur la maison par contre Mais, ouais, mais quelle meilleure idée de, de tirer sur une maison sachant qu'il y a un mec armé sur le toit de la maison Attends mais c'est les collègues ça Qu'est ce foutent Ça c'est les méchants, j'ai peur de leur tirer dessus en fait Et tu sais quoi J'ai bien fait. J'ai bien fait. Ah, tu vois, j'ai bien fait. Faut pas casser les bâtiments, mais ça dépend lesquels. Ha ha ha ha Je les ai rôtis, chat. Ah, le, le silo, je l'ai atomisé, chat. <rire> atomisé TV, larguer un missile ou utiliser le canon 40 mm contre cette porte. Où ça, où ça, où ça Où ça Où ça les gars Chat, il a dit quoi Détruisez cette porte avec un missile ou le canon 40 mm. Et quelle porte Quelle porte les fils de pute la porte du complexe, le portail, genre ça C'est bon. Appuyez sur table ne fait rien, chat. Là, ah, pour le coup. Dans, dans cet avion, les choses sont différentes. Ok, c'est en train d'avancer. Tranquille. Ah, je Reçu, on vous voit. Attention, les gars, l éthique l éthique 3 je, je les couvre de mènes. ouf. Je passe en nocturne, pas je passe en normal, plus. je zoome. Vous voulez que je vous casse ça, les gars Faisons ça vite alors. vous ah euh, oui. Non Y'en a qu'un seul qui est armé. Merde Mais il s'est pris un éclat d'obus J'y peux rien, c'est une balle perdue Il méritait de crever, ce chien, sérieux. Là, il est capable de se retrouver là. Nous ne sommes pas autorisés à tirer sur les bâtiments. On n'est pas autorisés à tirer sur les bâtiments. S'il y a un éclat qui tombe là... Euh... Ah la la la la na, le civil il est touché, on recommence la la sur une la C'est la blague. la t'es fait en quoi la un immortel extérieur et j'ai des mecs dans un bâtiment que je ne peux pas tuer. Qu'est-ce que je fais dans un avion Qu'est-ce que je fais J'ai peur de tirer sur n'importe quelle personne, gros. Pour peu qu'il ait... Genre, il ait une grenouille rare sur lui. Oh, chou ah oh, Tu dois recommencer la mission Parce que tu as tué une grenouille rare qui était dans la mare. De la maison que tu ne pouvais, sur laquelle tu ne pouvais pas tirer, sur les ennemis où tu ne pouvais pas tirer Oh, c'est trop bien oh, oh, oh. Je vais me prendre les tétons, je vais me les tourner, je vais aller à ma bagnole, prendre deux gros trucs de démarrage, me les foutre sur les beurres, les foutre de démarrage sur un putain de Volkswagen Ça me rend ouf Sérieux ça, c'était des voitures électriques, j'avais pas le droit Fils de pute Oh non, c'est un copain, ça. J'en sais rien. une oh, merde. Alors, mais... Ok. À toutes les unités, plus aucune cible visible. Vous pouvez y aller ah. et envoyer. Shadow 1, Exfiltration en approche. Je comprends pas pourquoi des fois... De je me Bah, bah voilà comment on fait une coup mission coup. rapidement <rire> Ah, ah j'en peux plus... Ah plus jamais dans un avion chat. Ah plus... Là. Ah j'ai perdu du temps les gars mais tellement. Rapidement. Je m'excuse chat j'ai perdu pied. J'ai Là, j'ai qu'une envie, c'est sortir en pleine rue et fumer un innocent, gros. Parce qu'au final, aucun innocent est vraiment innocent. Il est fait comme un putain de rat C'est ça que je voulais, les gars Vous savez comment me faire plaisir Allez, Donc, les gars -moi général. Okay. Wouh, vrai, Un petit, petit checker vous de prot -moi que vous On le tient. On, on, on, est, on est en on. train de le ramener à la base en ce moment même. Ouais, elle m'a filé des morpions, Cynthia. Ouais. Vous approchez d'une vos armes. Attention, je perds pied, les chat. Les À toutes les unités, quelle est la situation Shadow 1, je veux plus être en avion, je veux plus, je veux plus, ça m'amuse pas. J'ai plus envie, c'est exploser un terrain de foot avec des gosses dessus, sérieuse. J'en suis là, j'en suis là. Les alliés signalent la station-service, confirmez le visuel. Oui, confirmation. La descente, ils vont TV, la station-service est marquée au laser infrarouge. Euh. Ah ouais. Oui, effectivement, oui. Vous voulez que je fasse quoi Visuel confirmé. Nav. La zone de la station-service. Là, là je, bal... là, je balance, je balance un missile, on règle le problème. Des armes. Il y a peut-être des membres du cartel. Aucune trace d'armes. Plusieurs cibles non identifiées au sud de la station service. Mais go les fumées, juste dans le doute. Juste dans le doute, toi. On leur calpe quatre pruneaux, deux dans le genou, deux dans les joues. Ça me rend... Et tu chasses quoi tu... Allez, on se bouge le cul. Tu les menace... Mais surtout que c'est tellement pas réaliste. C'est tellement... Chasse Genre, actuellement, tu sors dans la rue... Dans il y a une file d'attente frérot, elle va jusqu'à l'autre bout de la ville pour aller à la station essence. Et là genre il y a que deux voitures et un camion, mais il n'y a rien de réaliste, il y a rien de réaliste, ça, ça me Qu'est-ce qu'il fout là Shadow 1, je crois est ça, un problème. Quoi oui, embrouille. Sortez vite ah, un putain tactique TV, faites feu, on doit protéger nos hommes <rire> Ok Alors les gars On kiffe le plomb reçu, Il y en a encore un envie Bien reçu. <rire> bouge, bouge pas <rire> Pire, tant mieux. Bah, pas de fuir. Allié en visuel sur le toit du restaurant. Ah, Commandez les hélicoptères. Bien sûr. Astaire civil. Je t'aime, mec. l'armée. Et, et là, il y a encore un civil qui s'est pris mon. Hein. Mais sérieux! Ok, j'envoie en, pas le gros missile. Mais si j'ai trop envie de l'envoyer, je l'envoie. Tu sais quoi, je l'envoie juste sur la route. Comme ça, Baf. Et là, piou! est Piou! Piou! dans le restaurant. Nam, établissez un marqueur sur ce bâtiment. <rire> <Attention, rire> C'est de, de puteurs va. Ils ont décidé de dégapir. Tant mieux. Ah oh, oh, il a bien l'air civil lui. Allié en visuel sur le toit Putain. du restaurant. Ah je l'aurais fumé gratos, lui. C'est méchant, ça D'accord. Allez, du mouvement sur la colline. Rocket la colline Quelle colline Ne vous inquiétez pas les frères on attaque. <rire> Alors les gars Ça joue, ça joue à touche pipi Il y a des civils à l'intérieur. J'ai tiré sur une église, j'ai tiré sur une église. Okay. Oh non. Oh ça va. Et voilà. Je pense que j'ai tué tout le monde quasiment. Les lance roquettes avant qu'ils s'en prennent à l'équipe. Sérieux, on ils ont ils ont réussi à s'en prendre à mon équipe. J'aurais dû viser plus. Arrête, plus. Ok, j'ai compris, chat. J'ai compris. J'ai com compris mes erreurs. J'ai compris mes erreurs. On, de Je la Reçu. on attaque. lance roquette en vue. Vous savez, vous savez que c'est super chaud, en chat, en chat, au final, Ok, chat, je vais par me les faire tous, hein. Normalement, ils ont. en Normalement là, c'est pas mal. Bien vu, celui qui a conseillé le thermique. au niveau Bien vu, bien vu, chat. RAS pour l'instant. Bravo 07, ici Shadow 1. Toutes les cibles visibles ont été abattues. Reçu. On manque de munitions. Conservez-les. Sergent, quelle est la situation Altern en sécurité. Bien chat. Vous êtes aussi stupide que vos armes de guerre. Bravo, 7-1. Vous avez l'autorisation de fermer le clapet d'Hassan. Shadow, véhicule repéré près du terrain de foot. Au sud-ouest. Attention Au sud-ouest Le terrain de foot Reçu. TV, les équipes équipe de meurtiers. Deux de est éliminés. Oh ouais Je recharge, une seconde Personnel à l'équipe sud-ouest. Permission d'attaquer toutes les filles. mine. Belle attaque. Oh merde. Visuelle sur une équipe à Appuyez sur 5 pour lancer des missiles. La Auto-éclairant. Auto ok chat. Hassan est en sécurité. Mais c'est toujours okay. le même vous êtes aussi stupide que vos armes de guerre. Oh. Bravo 7-1. Vous avez l'autorisation de fermer le clapet d'Hassan. Shadow, véhicule repéré près du terrain de foot. Oh. Canon prêt! Je recharge une seconde, permettez-les que au sud-ouest. Ok, chat. Je J'en ai testé de tester les rôtir, les gars. Ok. Visuel sur une équipe anti-aérienne à l'est. Ok, chat, c'est bon. Eux, c'est On a des véhicules militaires en mouvement sur le terrain. L Hélicoptère à la place par le sud-ouest. reçu. Ils tout ce C'est la merde, chat. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Commando, c'est une aventure votre truc les gars. Il en reste, il en reste encore À toutes les unités, ici H 3 31. On approche par le sud-ouest. Arrivée prévue dans 30 secondes. Pour oh, le bordel les gars. Oh le bordel, j'étais tellement euh, concentré. Bien reçu. Nos alliés sont sur le toit du restaurant. Attention, il y aura du monde. On est verrouillé par un missile. On reste en survol pour vous. <tousse> Allez, ça va, terminé. Quel bordel chat Je vous jure que c'est... Qui ça vous bloque la sortie Put... Putain C'est trop dur Frérot c'est n'importe quoi à quel point c'est dur J'en suis où là T'as suis où On est ciblé. Ok. J'ai bientôt plus en avoir gros. 40 mm pour les véhicules, ok Ok, chat, ok Putain mec, je suis tellement focus pour, euh, pour tous les dézinguer Ok, j'ai réussi, réussi à les tuer Wow, gros, comment c'est dur Ah, cette mission, les gars, en commando, elle est pas marrante, hein En, en commando ouais